Salut tout le monde, c'est le et on est sur l'épisode 3 de Youtubers Life le mec est là en fait là, c'est Upload Donc là, merci pour avoir téléchargé la vidéo de Lolwin Je dirais à mes amis à quel point vous êtes faux Voilà, donc le mec là, il va faire un petit peu de pub Mais en fait, je lui ai fait une vidéo Parce qu'il voulait qu'on enregistre sur ça Et en fait, ça va sur mon truc et je gagne de l'argent Donc moi, ça me dérange pas, il m'a passé aussi de l'argent euh... Je... Non, j'ai pas acheté de jus. Ça va être mon dernier gameplay sur euh, la League of euh, Giants. Et après, on partira sur celui qu'on a fait au truc au tout début là. En fait, il faut tout le temps faire ce cycle là. Moi, je crois que là, c'est bon. Et zéro d'intérêt. Je sais pas, je le play quand même. Ah oui, en fait... Euh... Vidéo découverte mais c'est pas un petit peu marrant parce que rien a déjà fait un gameplay découverte c'est pas grave ça c'est quand on avait commencé Ah oui, il va passer les examens. 8, c'est bien ou pas 8 <rire> C'est sur 10 ou sur 20 50 euros. Voilà, quand il n'y a pas beaucoup d'intérêt, bon, on perd des abonnés en fait. Allez Voilà. Maintenant, vidéos, elles ont plus d'intérêt. Je vais faire les boutiques. Hein. Meilleure vente. Regardez, on arrive à voir notre mère. Là on fait une très bonne vidéo. On a même fait une excellente vidéo. C'est rare de faire des vidéo comme ça par contre l'intérêt baisse c'est pas pour voir Il me fait un donner, non Ah il y a plus d'intérêt sur les gameplays Bon. On fait une dernière vidéo et après ce sera la fin de cet épisode 3 de Youtuber's Life. Hey hey. Je pense qu'on va faire la découverte à la place. On ira étudier, dormir, manger et on recréer une vidéo. C'est pas ma faute, j'avais pas les cartes qui vous correspondaient. Faut que je répare encore mon archi. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était l'Halloween. Allez, ciao! Abonnez-vous, likez et commentez. Comme d'hab.